Influencé par la pop culture américaine, la première chose que j'avais envie de voir sur les états unis est bien évidemment New York. Pendant mon voyage, j'ai logé dans un hôtel nommé le YMCA, dans le quartier de Harlem, qui est réputé pour son taux de criminalité six fois plus élevé que dans l'ensemble de la ville. abrite aussi des merveilles comme les chorales de gospel Une des choses qui m'a le plus impressionné, c'est Broadway et Times Square. La grandeur des publicités, et lumières de partout et une population ultra dense. Mais le plus impressionnant, lorsque la nuit tombe, New York reste à venir. Si on ne lève pas la tête, il fit encore jour. No time Le lendemain de la petite virée en limo Et pour le dernier jour de mon séjour Je suis allé au 102 e étage de la One World Trade Center Quand le rideau se lève Et que l'immensité de New York paraît minuscule On se rend compte réellement de notre petite taille sur Terre